La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. La vidéoscopie de cette semaine, ben bah écoutez, je ne pouvais y échapper. J'ai fait il y a un an, Macron a-t-il menti à BFM TV et combien de fois J'ai fait il y a deux mois, les influenceurs à l'Élysée et auprès des porte paroles du gouvernement, du Premier ministre, etc. Je suis obligé de faire le syncrétisme des deux. Je suis obligé de faire les influenceurs devant Emmanuel Macron. Vous ne pouvez avoir échappé à l'info. On va vidéoscoper tout ça ensemble à l'instant. Et juste avant cela, bah oui, la coïncidence, le hasard, je regardais la date de ma vidéoscopie Macron-Mantile sur BFM TV. C'était il y a exactement un an, et c'était pendant l'anniversaire du site 2020. Et pendant l'anniversaire du site 2020, je vous offrais... La remise groupée habituelle de Nono, plus 14%, plus 14%, puisque le site avait 14 ans, cette année ça sera évidemment Nono, plus 15%, plus 15% pour mes 15 ans d'activité sur Internet. Les coupons figurent à l'écran. Les dates, c'est du 24 au 31 mai. Et c'est parti. Je... Oui alors je ne crois pas un instant qu'il ait eu son masque pendant toute l'attente qui a précédé le tournage Moi je sens vraiment on devine presque au mouvement des mains que il était dans il attendait dans la pièce à côté. Il a fait semblant hein, désormais euh, c'est la Jurisprudence Biden toujours se présenter euh, face caméra discours officiel ou pas avec un masque désormais mais on voit qu'il l'a juste posé comme ça. Alors pendant ce temps qu'est-ce qui se passe je... J'essaye de, non mais j'essaye de un peu congestionner pour avoir l'air bien dans mon t-shirt J'arrive donc là, il y a le petit gros qui doit être euh, apparemment euh, McFly, qui euh, fait des pompes euh, pour euh, gonfler son, son t-shirt. Oui, alors ça, c'est ce qui est très drôle, c'est que là, on voit, oui, je triche, c'est la première fois, j'ai la fin de la vidéoscopie avant vous, entre guillemets, j'ai consulté la bande avant vous, puisque tout simplement, j'ai dû faire des coupes, euh, 36 minutes à vidéoscoper, c'était trop long. Pour faire ces coupes, eh bien, j'ai déjà les contenus, donc parfois, je ferai des petits anachronismes comme ça. Euh, donc donc je vous dis que les deux sont en train de se préparer et ce qui est drôle, c'est que quand on se soumet à une épreuve de stress intense et en plus filmée, on a tendance à avouer ses propres faiblesses, hein, à avouer les angles sous lesquels la confiance en soi est un peu défaillante. Et alors pour le grand dadé au fond, là, Carlito, qui est en fait, qui s'appelle Carlier, parce que c'est le fils de l'écrivain, parolier et animateur télé, Guy Carlier. Lui apparemment, il a un organisme comme ça qui transpire, et donc il avoue dans quelques instants qu'il se met du coton. C'est pour faire le clin d'œil à sa communauté, je ne vous cache rien puisque je vous montre mes petits secrets, mes petites hontes. Et le petit gros, il a l'oestrogène en fait. On va le voir quand il est debout. Il a des pecs parce qu'il fait de la muscu, mais il a, le, il a la pointe du pec qui pointe vers le bas. Alors je taille rarement sur le physique, mais ça, c'est quand même très très laid. Et quand on a la pointe vers le bas, c'est qu'en fait, on a un peu de gras au bout des pecs, qui, qui, on a un peu d'oestrogène au, au bout des pecs et ça fait un petit sein de, de femme. Et donc ces gens-là, en général, ont un complexe bien normal. Et, euh, et ont toujours besoin de gonfler le bus. Alors là, il, il, comme Carlito, comme le fils de Carlier, il, euh, il joue la carte de la, la transparence organisée, en mode, voilà, je, je vous avoue, chère communauté à qui je ne cache rien, qu'il euh, faut que je me sente très gonflé au niveau des épaules pour avoir de la, de la présence. Alors, rien ne va dans ce défi, Désolé. On arrive, euh, monsieur le président. Vous ne faites pas ça, vous Des mouchoirs sur mes aisselles. Oh là là, il y a un service de luxe, les amis. C'est de l'eau présidentielle, attention. <rire> Mais on va pas vous lâcher. Il ah n'y a pas de... Hein donc, oui, là, donc là, toujours, euh, il y a une, une désimprovisation improvisée au sens où les assistants, la maquilleuse, les serveurs, etc. font partie de la scène, alors que normalement, dans une allocution traditionnelle conformiste, ils sont évidemment tous masqués, absents, ils sont en coulisses. Et là, on veut... Euh, symbolise l'anticonformisme en montrant ce qui d'habitude est, est, est caché. Voilà. Alors, ne connaissant pas la communauté des deux zozos, là, je me passerai d'interpréter la batterie au fond, la guitare. Il y a un certain nombre de symboles à l'écran qui, j'imagine, sont des gages, des appels du pied, des clins d'œil à leur communauté. Ne les connaissant pas, ne les, ne les ayant jamais suivis, j'ignore ce que ça représente pour eux, je me passerai d'interpréter ça. Je remarque, par contre, qu'ils euh, sont habillés comme des gamins alors qu'ils ne le sont pas du tout. Hein. Alors, on passera sur l'inscription en arabe sur le bras droit, hein, ça je pense également que c'était un, un pari ou un challenge, hein, c'est euh, un premier pas, hein. préparez-y-vous, hein, ça y est, c'est au cœur de la matrice maintenant. Ils sont là parmi nous Donc, euh, oui, alors, ce sont deux adultes de 36 ans, hein, j'ai cherché leur âge, ils ont tous les deux 36 ans, le, le grand là, en fait un peu plus, mais euh, habillés comme des ados, c'est ce qu'on appelle désormais des adolescents, et on verra que tout, tout ce clip de propagande est une promotion non seulement de, euh, du président de la République, cela marchera-t-il Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr, euh, Rappelez-vous qu'un certain Jospin, alors premier ministre en fonction, s'était rendu à la veille des, des présidentielles de 2001 chez Skyrock pour faire le jeune et parler basket et parler rap. Et ben le rap ne l'a pas empêché de se faire rap hein ratatiner, 24 heures après ou 48 heures après, dès le premier tour. Donc là, on a deux adolescents voûtés, avec des postures de merde, des t-shirts, des treillis et des baskets, voire un bonnet pour celui qui n'assume pas sa, sa calvitie. Hein. Imaginez-vous que je me filme en bonnet quotidiennement. Vous auriez raison de vous foutre de, de, de ma gueule. Avec un t-shirt en arabe et une posture de poste adolescent qui a fumé du, du, du chichon, ce qu'il avoue en plus à la fin de la vidéo. Il a cette espèce de nuque en avant, là, horrible, de, de, de soumis, de, de, de battus, de locs. Il y a une promotion de l'adolescence qui, euh, qui est absolument infernale en fait, dans ce contenu. Hein. Il n'y a pas d'hierarchie, là. Non, non. Bonjour. Oh, bah, comment vas-tu? Comment vas même Tous les tests ont été faits. Évidemment, nous sommes négatifs au Covid. Ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes, exactement. Est-ce que c'est de l'eau du robinet? Alors là, oui. Donc, évidemment, on a bien compris que l'objectif de cette euh, ambition de communication, c'était de s'adresser à un public qui nous échappe. On se souvient que les 18-24 ans, particulièrement les 25-34, mais aussi, les 18-24 ont une grosse, grosse, grosse direction pour le, le rassemblement national. Eh ben oui, ça vous surprend, mais regardez les chiffres de vote, c'est comme ça. C'est RN pour 25-34 et c'est RN plus LFI pour 18-24. Donc, on a envie de les ramener au bercail, d'accord, des bagages oubliés de la Wehrmacht du Parti Socialiste, comme dit euh, le copain Pierre-Yves, au bercail de la République en marche, en mouvement vers le progrès, vers l'Europe, vers le, vers le mieux. Et donc, pour cela, on se livre à une opération de communication qui a comme prix l'abaissement de la fonction présidentielle, c'est-à-dire de mettre tout le monde sur un continuum linéaire où un clown des médias et un président de la République sont à égalité. Mais ce n'est que la suite logique, finalement, des ministres chez, chez Hanouna. C'est un peu la, la, la même chose. Comme si le nivellement n'avait pas été assez évident, mais il faut voir aussi à quel quotient intellectuel ces influenceurs s'adressent. Eh bien, pour le bas de leur échelle de QI, hein, c'est-à-dire pour les 80-90 de QI, ou peut-être, il y a peut-être encore moins chez eux, on rappelle, par ce qu'on appelle une punchline, que le président est au niveau. Il n'y a pas d'hierarchie, là Non, non. Donc ça, c'est au cas où vous n'auriez pas compris, déjà, toute la, toute la mécanique. On vous la rappelle. Et en parlant de niveau, on va voir qu'il y a une erreur de communication présidentielle. À mon avis, ces experts, s'il en a autour de lui, rien n'est moins sûr, le lui diront. C'est qu'ils n'ont pas négocié les placements sur le tapis. On va voir comment ça va se manifester. Je parle pas des placements Volvic, je parle des placements sur le tapis. Vous l'avez Voilà. Obtenu vous voyez, grâce je à vous, fais un arrêt sur image à, à, à, à 1 minute 32. Il euh, n'y a pas de scotch sur les tapis, alors que la plupart des interventions orchestrées, euh, les place j'ai travaillé en télé, je le sais, tous les placements étaient notés au sol, d'accord Et là, comme ce n'est pas noté au sol, les deux animateurs, sans affecter donc le respect habituel pour les, les institutions, se placent en avant de lui et lui en deçà. Le problème, c'est qu'il est déjà il est petit dans l'absolu par rapport à, au fils de Carlier. Doit faire, j'imagine, à peu près la même taille, peut-être un centimètre ou deux de moins que le, le, le petit gros. Et en plus, se retrouvant en deçà au niveau de l'horizontalité, de on voit que le président est 50 cm à un mètre en retrait. Et donc, par effet de perspective, tout simplement, eh bien, il paraît encore plus petit. Donc, c'est bien d'un côté, ça prouve qu'il n'a pas le complexe de Napoléon, le complexe de Sarko, le complexe du petit qui, lui, aurait pensé à ces détails et les aurait orchestrés il les aurait fait signer, gravés dans le marbre avant toute participation. Mais lui, euh, du coup, il n'a il a pas eu cette, euh, cette pudeur ou cette précaution. Et Là, il paraît extrêmement frêle et chétif à côté de deux monstres. Alors qu'il y en a un, euh, c'est un petit gros avec des seins de femme qui pointent vers le bas. Hein, regardez, on n'a qu'à zoomer, on voit. Et l'autre, c'est le fils de Guy Carlier. Euh, je veux dire, euh, il est gaulé euh, comme un coton-tige avec un élastique autour de la taille. Que Moi, vous nous lanciez un défi, c'est vrai, avec un fond... Le fond, le mur de fond, pour nous, était un mur en travaux. Mais on a appris que c'était peut-être une œuvre d'art. Vous confirmez Je confirme, c'était euh, mon bureau. <rire> c'est pas... D'accord. Non, bravo. D'accord, c'est une œuvre d'art, oui, bien sûr. Il ah, y a un bien. tableau derrière, je pensais ça, il y a un tableau avec... Exactement. Ce défi, nous l'avons relevé, nous avons fait une chanson. Oui, alors là, petit tacle au Culture Camp, au réseau de l'art contemporain. On va avouer que celui-ci, il fait plaisir. Hein, sincèrement, là, ne boudons pas notre plaisir. On aurait tous eu envie d'envoyer ça à, au président, mais on sait en réalité à qui ça s'adresse. Hein. Ça ne fait que transiter par Macron, mais ça, ça s'adresse en fait à sa, à sa compagne, à sa maîtresse, hein, à sa femme à sa, sa mère, on sait pas trop symboliquement ce qu'elle est. Donc euh, c'est un tacle bien envoyé, et celui-ci, j'ai envie de vous dire merci les gars. Si D'ailleurs dans la chanson, à un moment, on en parle, j'ai ramené quand même mes amendes. Oui. Que je n'ai pas pu encore régler pour des raisons, mais c'est juste d'organisation. C'est comme ça, si, si pouvez... jamais... Si jamais... Oui. Oui, j'ai regardé mais pour le coup, il y en a vraiment. Ah ouais. <rire> si jamais vous voulez... Non, non, non, il n'y a pas de passe-droit. Il okay, n'y ah, a pas de passe-droit, Alexandre Benalla, ça ne te dit rien. Euh, le mec se déguise en, en fonctionnaire de police, tabasse des gens, voyage avec des passeports diplomatiques auxquels il n'a pas droit, détient des secrets d'État, il est toujours dans la nature, euh, micro -garde vue, il a fait une micro-garde à vue, il a remis les sénateurs à sa place avec une morgue infinie. Le fait que ça ne concerne pas aujourd'hui, votre mission d'information qui a à les pouvoirs d'une commission d'enquête, je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Mais il n'y a pas de passe droit, bien sûr, bien sûr. Oh non, non, non, C'était bien tenté. Ok, ok, on Tu appelles, vais, hein Non, mais j'aurais essayé. Elles sont là, si jamais vous changez d'avis, elles sont là, en tout cas. Voilà. Et donc ce défi est rempli, nous voici pour un concours d'anecdotes. C'est le combien, tième Le huitième Le neuvième voilà. C'est pas notre premier, et c'est bien pour ça. On va gagner On va vous rappeler les règles, maintenant. Oui, les règles. Alors, c'est marrant parce que plus on voit le, le grand dadé en gros plan, plus on remarque l'évidence. L'évidence, c'est que euh, on nous parle d'un entretien fait par des jeunes pour les jeunes. Alors qu'il soit pour les jeunes, ça reste à voir. Il faudrait connaître les statistiques d'audience de cette chaîne YouTube en particulier. Mais le monsieur que je vois en arrêt sur image à des minutes 24, excusez-moi, il n'est pas jeune du tout. On nous refait l'arnaque de Skyrock ou c'était une radio de jeunes. Non, il y a des jeunes qui écoutent, mais D-Full et sa bande de Skyrock, c'est des quadras, quoi. Ils, ils, ils, sont, ils sont plus vieux que moi. Enfin, je les écoutais, j'étais au lycée, sur Fun Radio, euh, Love in Fun, Doc et 10 full puis sur Skyrock. Ton corps change, ne t'inquiète pas, euh, etc. Euh, là, on nous refait le coup, c'est-à-dire on déguise des adultes de 36 ans, car ils ont 36 ans, en enfants, et ils singent tout un tout un nombre de, de jeux, de roulades, d'accolades, de, de, de coups de poing, etc. Mais il euh, y a presque un côté parodique, c'est-à-dire que c'est presque aussi ridicule que l'auto-parodie du « lavez-vous les mains » d'Ursula von der Leyen, la grande prêtresse de l'UE, quand elle nous apprenait les yeux fixes vers l'objectif, on le montrera en post-production, à, à « nous laver les mains », ou que les, les, les acteurs stipendiés par le système des dictatures communistes, quoi. C'est-à-dire que là, euh, rendez-vous compte qu'on est en train de vous dire que l'homme en arrêt sur image à 2 minutes 24 est un jeune. Ce mec a des cernes, ce mec a des rides. C'est pas grave, moi aussi j'ai des rides, moi aussi j'ai des cernes, j'ai 43 ans. D'ailleurs, attendez, regardez, selon ce qu'on fait de sa vie, regardez-moi à 43 ans, regardez-lui lui à 36 ans. Hein. Vous voyez À part qu'on partage le même coiffeur, je pense qu'il y a une différence de, de teint, de port, d'énergie, de port à la fois P-O-R-E-S et P-O-R-T. Si vous ne le voyez pas, bon, je suis désolé, mais euh, la mascarade, en fait, euh, de l'âge, je ne la vois pas soulignée dans les commentaires. Hein. On en souligne d'autres, mais celle-ci, elle est énorme, quoi. La promotion de l'adolescence par des adultes qui jouent les enfants est énorme. 8e, le 9e, ce n'est pas notre premier et c'est bien pour ça. On va gagner. On va vous rappeler les règles maintenant. Oui, les règles du concours d'anecdotes, face à face. Une anecdote, chacun. Alors là, vous êtes seul. C'est pas un problème. Donc il y a deux anecdotes longues pour vous, deux anecdotes courtes. Une longue, une courte, chacun. On choisit l'ordre, etc. Ça, c'est libre d'abord les longues, ensuite les courtes. Oui. oui pourquoi? Parce ouais. que c'est quand même les, les boss. <rire> oui, bon, ça, c'était préparé à l'avance. C'est bien senti. Ça fait partie de la règle du jeu de, d'horizontaliser la verticalité. Bon, alors après, je pense que Macron n'en avait pas besoin parce qu'au niveau de, au niveau de l'horizontalisation, déjà, il a mis les pas dans les pas de ses pères, dans les ornières d'Hollande et de Sarko. Et puis il y a eu l'affaire Benalla et l'affaire de Je traverse la rue et l'affaire de ceux qui ne sont rien. Je pense que déjà, le distanciel, c'est bon pour la fac, mais c'est pas bon pour l'aura présidentielle. Ça, ça fait bien longtemps qu'elle qu a disparu. Il n'est plus distant, le président. On vous propose donc, lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre, alors... Les visages, on peut voir ensemble, oui, mais surtout oui. avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent. Mais une grimace, ça peut l'être. Ça peut être Quelque chose comme ça. Ou alors, en beau gosse, peu importe. On vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites J'ai peur, maman. Donc, adulte qui joue l'adolescent, et maintenant qui joue l'enfant. un adulte de 36 ans, euh, avec un bonnet et l'air bonnet, comme dirait Laurent Gérard, qui joint ses mains au ciel en disant « J'ai peur, maman enfin, ». Si vous gagnez, très bien, je ferai. Il me regarde de la même manière qu'il dit euh, « Nous sommes sans <rire> Sauf so qu'il me dit, si vous gagnez, je le ferai, avec vos de gueule. Ok bah C'est <rire> un bonheur pour moi d'entendre ça, c'est incroyable. Oui, alors c'est marrant parce que là, tout à coup, on a vraiment le, le ballon de Baudruche qui fait, qui fait pchit. Hein. C'est-à-dire que là, il y a, a l'aveu, la, en plus, l'aveu dans le rire, la déconade et la désinvolture, que le nous « nous sommes en guerre ». était une farce. C'est-à-dire que là, je pense qu'il n'y a pas de scène. On peut faire des procès en, en insincérité à Macron euh, lorsqu'il est devant BFM, mais là, para paradoxalement, jouant la connivence, il vient d'avouer que son « Nous sommes en guerre » était le premier acte d'une imposture mondialiste et d'une grande et d'une immense expérience de, de, de psychologie sociale, de sociale visant à asservir les peuples. Le fait qu'il n'ait pas repris ses interlocuteurs sur le « Nous sommes en guerre » est un aveu d'insincérité pire que le passage au grill devant n'importe quelle juridiction ou n'importe quel tribunal médiatique. S'il y avait eu une once de sincérité dans le... Nous sommes en guerre. Il aurait immédiatement repris les gens en disant « Oui, écoutez, bon, on est là, on déconne, on rigole. » Simplement, ne, vous ne pouvez pas laisser entendre aux spectateurs que ça n'était pas vrai à l'époque. Comme ça, c'est incroyable. OK, et donc si on perd, on perd. Allez, si c'est moi qui gagne, le 14 juillet, oh. vous montez dans, dans un des avions de la patrouille de France pour, euh, pour survoler euh. C'est une oui. bonne idée C'est malheureusement une bonne idée. prend des G, c'est un peu haut. C'est terrible, c'est pas bon. Mais il faut qu'on gagne, par faire un petit Alors là, on est obligé de gagner. T'es là avec moi, allez, Alors là, c'est marrant parce qu'il se, se livre à, à un jeu de scène quasiment homosexuel, en fait. Allez-y, avec le président, il Attends, regarde, un petit peu de. Fais une petite salle à manger, un truc. Ils il se, il se caressent au, au bord de la bouche, ils prennent des voix infantilisantes. Ça non. En Pardon, euh, Monsieur le Président. Je déteste ça. Et là, ce, ce plan est extrêmement méchant. Je vous demande de regarder l'arrêt sur image à 4 minutes 17. On verra si c'est payant pour lui. Encore une fois, rien n'est dit. Mais en tout cas, il paye très très cher cette opération de communication puisque symboliquement, se passe quelque chose qui est quasiment au niveau de l'offense faite à la, la, la fameuse Van der Leyen par les Turcs quand ils l'ont envoyé à la cuisine hein, en, en omettant... De lui, de lui présenter une chaise. À 4 minutes 17, on voit donc les deux plus gros influenceurs français, enfin, dont un le plus grand, on va dire, par la taille, là, le, le bonnet avec son bonnet, tourner le dos au président de la République à quelques mètres de distance. Ça ne se fait déjà pas à un qui euh, encore moins, sous la cinquième, à l'émanation du pouvoir en place, même si on, on sait ce qu'il en est. Euh, il a été consenti à d'autres instances. Et en plus, Macron étant plus petit, il regarde vers le haut. Ce, ce plan est horrible. Là, il est vraiment sous la tyrannie des GAFA et des techs dont il se voulait être le, le, la start-up et le chantre. Là, on voit vraiment que il a laissé la clé de sa com à des gens qui ne pensent pas comme ses conseillers euh, les journalistes qu'il avait à sa botte. Le plan A417 m'inspire euh, beaucoup de méfiance quant au résultat objectif de cette campagne. Je, alors, il a il a son, il a a son, d'autres atouts dans sa manche. Il a le passe jeune, qui n'est pas du tout une nouveauté. Tous les progressistes le font lors de chaque élection présidentielle. Renzi l'a fait en Italie, d'autres l'ont fait en Hollande, etc. D'offrir quelques centaines d'euros aux jeunes pour aller s'acheter des... Euh, des euh je sais pas quoi, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'on s'achète à la des abonnements Netflix pour leur soi-disant culture. C'est peut-être le plan qui nous libérera de l'oppression LREM. Malgré eux. Je, sais, je déteste, là. Oui, je, sais, je, je déteste. Bien. Oui. Mais on va gagner. C'est bien, ça me donne encore plus envie de gagner. Euh, c'est une bonne idée. Et la réponse sera, on accepte. C'est parfait, c'est parti Oui, donc là, c'est euh, « on acceptons », c'est rigolo, c'est une mise en abîme de la syntaxe déficiente. Nous savons que nous n'avons pas les capacités d'éloquence, d'expression, de réflexion et de syntaxe de, no, de nos parents, car Guy Carlier est un animateur médiocre, mais c'est un très bon parolier. Et donc, quand on a les, la, la plume d'un Guy Carlier et qu'on entend son enfant euh, syntaxiquement aussi pauvre et sortir des « on acceptons », le, le « on acceptons » est censé placer l'ensemble de la prestation sous le signe de, de, de, des mots inventés, de la, de la grammaire, machin. Mais c'est en fait l'aveu au second degré d'une limite, d'une simplification de l'esprit, de la langue, d'une adolescence. Et ça, ça n'abuse, en fait, que les simples d'esprit. Hein. Pas, pas nous, j'espère, les chatons. A few moments later. Vous commencez à tourner à quelle heure On a commencé à 17h. Et on fait ça sa traversée à quelle heure 13h, 13, 14h je crois. Ah ouais 15 h peut-être. 16h peut-être. 17h, euh, 18h, 19h, 20h, 20h, des heures. Ah <rire> <rire> <rire> oh, non plus <rire> <rire> <rire> ça 19 c'est la chanson des heures Rire à la chance! Monsieur le Président. Cette séquence de quelques secondes avec rire de hyène à l'appui n'est pas forcément la plus, celle qui sera reprise le plus de cette prestation. Mais par contre, elle me semble ajouter à celle des, des, des grimaces. On mettra en post-production la séquence des grimaces et la séquence des roulades. Une grimace? Ça peut l'être. Ça peut être. Quelque oui. chose comme ça? Monsieur le Président, est-ce que, est que je peux tenter une roulade dans le jardin des Lézers? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles, tes roulades. Vous faites pas mal de roulade, roulades, Me semble une opportunité manquée pour le Président, je m'explique. Il est évident que ce rire... C'est la chanson des heures ...est un rire de malaise. C'est-à-dire, les deux se livrent à, à, à une petite chanson qui est évidemment une, une private joke, blague récurrente qu'ils doivent avoir entre eux. Le Président, j'imagine, ignore ce dont il s'agit voit que les autres se marrent et se dit « bon, je vais rire, ça fera passer le temps et ça me mettra du bon côté ». En réalité, ça, les galipettes, les chamailleries et surtout, surtout, surtout les grimaces, les grimaces au président de la République qui resteront comme une pierre blanche ou une pierre d'achoppement dans la séquence médiapolitique de ce début de, de 21e siècle, c'était le moment de gagner des points auprès des deux communautés en faisant la chose suivante. En essayant de rire maladroitement ce qui, pour les, les, les observateurs fins, est cringeant, c'est malaisant ce qu'il a fait. Il, il ne gagne aucun point, au mieux, il passe inaperçu. Au pire, euh, on voit quelqu'un, hors de son contexte, singer le jeune. Bon. Il aurait utilisé ces trois occasions, c'est-à-dire les gros fourrires de hyène. de pouvoir <rire> non, pardon, excusez-moi Les grimaces et les galipettes pour dire « Fermez vos gueules, d'accord ?» Écoutez, monsieur Carlito et Bidule, vous n'allez pas aimer, je vais redevenir président de la République pendant quelques secondes et vous dire que oui, j'ai accepté de jouer le jeu des anecdotes. Oui, j'ai accepté de vous recevoir dans un cadre informel. Oui, j'ai accepté que il n'y ait pas le protocole, le dress code, etc. Mais il y a des limites qu'en aucun cas, on ne peut franchir. La grimace en fait partie. La galipette en fait partie. Donc je suis désolé, on va reprendre le jeu dans un instant, mais là, juste sur ça, je suis obligé de vous rappeler la fonction que je représente. Et il aurait fait ça. Non seulement les deux se seraient écrasés, évidemment, comme des merdes. En plus, il aurait regagné un minimum d'autorité et de crédit auprès de la frange, on va dire, la plus conservatrice des téléspectateurs, ou des viewers, comme on dit désormais. Et en plus, il aurait même potentiellement gagné un peu de respect chez la frange la plus, euh, on va dire, euh, jeune et destroy et anticonformiste. Car rappelez-vous qu'en psychologie, on n'a d'estime que pour ceux qui nous résistent. C'est la fameuse phrase de De Gaulle, « Je n'estime ne, je que ceux qui me résistent, malheur, malheur à eux, je ne les supporte pas. » Selon vous, cette anecdote était elle vraie ou fausse Je pense qu'elle est fausse. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous annoncer... Qu'elle est totalement vraie Merde, Que est vrai. tout est vrai Alors là, on a entendu quelque chose qui, à ma connaissance, est une... pareil, une pierre d'achoppement, une première. On a entendu, dans une prestation qui n'est pas en caméra cachée, on a déjà entendu Macron jurer en caméra pseudo cachée. Là, on n'est pas en caméra cachée, on est en caméra visible, voire ultra visible. On entend un président de la République en exercice, proférer des grossièretés. Que tout vrai. est... Qu'on gardera l'histoire... Quel impact aura ces, cette allocution sur l'électorat qu'il vise à, en l'occurrence, les 18-24 et les 24-35, et les 25-34 euh, Je l'ignore. En tout cas, j'ai noté trois, on va dire, euh, mots de la langue courante qu'un ministre, ou a fortiori qu'un président, ne prononce jamais. J'ai noté « putain, cool et merde ». Encore une fois, euh, bon, on pouvait difficilement aller plus bas que Benalla, hein, ça rime. Là, le pari est fait. Après, par contre, faudra pas se plaindre. A few moments later... Décembre 2018, on est le 19 décembre. Ma secrétaire me dit... Valérie, qui travaille avec moi depuis des années. Elle me dit, la Maison Blanche cherche à vous appeler. Le président Trump veut vous joindre. Ce qui arrive régulièrement... Pour se donner des news, pour parler de Formula 1 sur Netflix. Et, elle me dit très urgent... La Situation Room, c'est comme ça que ça s'appelle, côté américain, veut vous gendre. Je dis, OK, très bien. Ça fait quand même beaucoup d'anglais pour une allocution euh, président, du président de la République française. Formula One, avais le droit de dire Formula 1, hein, grand, grand dadé. Et Situation Room, tu as le droit de dire également euh, pièce, euh, je sais pas, la pièce privée, la pièce pour les urgences. Je pense que le, dans une société qui se mondialise, il faut être polyglotte. Et il y a effectivement des langues qui fournissent des mots parfois plus concis, plus percutants, plus pratiques. Je parle parfois avec des mots d'anglais, il m'arrive d'employer de l'italien, parfois d'autres langues plus rarement, mais là néanmoins euh, on sent juste le doux dictat de l'Empire. Hein. Ah c'est pas c'est pas une question de polyglotte, c'est juste que euh, le daddé de droite et le daddé de gauche ont en fait consommé la même pop culture. Les mêmes séries américaines, ça s'est d'ailleurs entendu dans une intervention beaucoup plus récente du président de la République sur un sujet, celui-ci beaucoup plus sérieux, qui était le sujet de la cinquième génération de réseaux téléphoniques. Il avait en gros balayé les préoccupations des, des, des climato-préoccupés et des gens qui sont préoccupés par les impacts sanitaires et la consommation énergétique de la 5G en disant « j'empêcherai la France de devenir des, des, des, des mormons ou des amiches ». Mais on voit bien que mormon et amish ne correspond en rien à une de nos vocations, à une de nos communautés, à une de nos pentes ou à un de, de, de nos devenirs. C'est quand tu as ingurgité à satiété de la culture américaine que tu as que, le, que la première, on va dire, communauté conservatrice technologiquement qui te vient à l'esprit, ce sont les Amish. En France, on a d'autres préoccupations qui sont euh, la diffusion d'un Internet déjà convenable dans les zones rurales. On a tous été en vacances euh, dans le Périgord, dans la Creuse, en Ardèche, euh, et on s'est tous retrouvés dans une magnifique maison avec une connexion euh, Internet à 20 kilobits seconde Déjà, euh, permettons la décentralisation et le désengorgement de Paris en permettant à des gens de travailler depuis les campagnes via une connexion internet décente, avant de nous préoccuper du sort des amiches ou des mormons. Mais encore une fois, c'est le diktat de l'Empire, et c'est la manifestation de l'absorption, euh, de l'indigestion de culture américaine chez, chez ces gens. Pour les coups, là, je les mets au même niveau, pour le coup. Ok, okay très bien, je me, mets, je me rends disponible, très vite, je réorganise les choses, je vais dans mon bureau parce que c'est un téléphone qui est sécurisé. On passe l'appel, et le président Trump, c'est toujours très rapide de discussion avec lui, il appelait facilement, c'était très très rapide. Là, il dit, salut Emmanuel, comment vas-tu, etc. Se... En anglais dans le texte. Hi Emmanuel, how are you I'm Donald Trump. I'm Il dit, voilà, c'est Donald, etc. Et alors là, là, on sent qu'il a eu un petit regard vers le bas où il s'est dit « Est-ce que je la pousse Est-ce que je ne la pousse pas ?» Et euh, le dadé Carlier, là, a montré pas de blanche et il a presque signé sa prochaine prestation publique de communication en taclant, j'allais dire en assassinant, mais c'est lui prêter beaucoup d'honneur et beaucoup de pouvoir qu'il n'a pas, en taclant évidemment le mandat le mandat Trump au titre que lui enfant des médias et du culturel mondain français et adolescent abonné eh bien était à même de juger des impacts économiques politiques euh, internationaux de la politique de Monsieur Trump. Très bien, bah écoute, euh, tu t'es ridiculisé auprès de nous et des gens euh, structurés qui pensent et qui voient, mais tu as probablement validé le chèque de ta prochaine voiture par cette petite incise. Hein. Chacun ses choix. Anecdote, cette anecdote est-elle vraie ou fausse Cette anecdote, et je vais aller vite. Monsieur le Président, je pense qu'elle est fausse. Eh ben cette anecdote, elle est fausse. Oh, où est Bon sûr, ça c'est ça c'est Lulu ça ça c'est la petite Lulu comme ça les ados les ados voilà ben, ça c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure euh, je le mets dans la catégorie déroulade des, euh, des insultes de grimaces etc enfin, des grimaces que moi je perçois comme des insultes là je pense que le, la frontière est franchie non, là là, là, là c'est ridicule il aurait recadré tel que moi je l'aurais fait, tel, quand, comme dirait Asino, quand nous serons aux affaires, quand je serai aux affaires, si un jour j'occupe Élysée, eh bien, je ferai des trucs avec des influenceurs que je recadrerai quand ils franchiront la ligne rouge, et pour moi, la, la ligne rouge a été franchie bien avant, mais ils, ils les auraient recadrés avant, cette petite scène de, de bagarre simulée n'aurait jamais eu lieu. Après, on a compris l'intérêt de cette anecdote vraie ou fausse, peu importe, elle restera dans les esprits des 10, 15, 20 millions de spectateurs de, de la prestation et elle leur rappellera que pendant un temps, le président de la France et des États-Unis étaient à euh, égalité, entre guillemets, et se souhaitaient leurs vœux, se, se manifester pour des événements personnels, alors qu'en réalité, on rappelle le souhait un mépris qu'ont tous les présidents américains et a fortiori Donald Trump pour nos présidents depuis un certain temps, sachant que nous ne sommes qu'une une escale dans leur voyage en Europe. Ils se rendent immédiatement en Allemagne et on rappellera la grossièreté avec laquelle Trump a épousté les pellicules sur la, les, la, la veste de, de Macron, lui a euh, comme ça secoué la main dans tous les sens. Euh, il l'a molesté presque autant euh, que le président du CRIF qui lui levait le bras, là, c'est dire. A few moments later. Oui, tu groupe de métal français. Alors là, très fort. J'ai plusieurs émotions. Et on va y aller après, mais genre, vous vous rendez compte là hein? Ils sont là, ce qui veut dire que on a failli gagner, mais non. Est-ce est que non, ça non. vous a plu de tourner cette vidéo avec nous Oui. Non, non, c'était... D'abord merci. Vous aviez déjà... Je passe sur la conclusion du, du, du grand dadé euh, qui manifestement n'est pas préparé. Bon, c'est un travers que j'ai également, j'ai tendance à être, euh, je l'explique dans mon premier livre, je sais très bien dire bonjour mais j'aime pas dire au revoir, donc je fais des généralement des intros pas trop mal, des conclusions un peu plus faibles. Donc je suis presque en empathie avec eux. Par contre, moi j'ai pas le président en face. Donc quand tu te prépares pendant j'imagine des semaines ou des mois à une intervention de la sorte, à une conclusion un peu meilleure que ça. Et en même temps, ce sont des branleurs. Enfin, c'est une attitude de branleur, je hein, veux dire. Il a une posture de branleur, une tenue de branleur, donc ça ne ça, m'étonne ça, ça ne m'étonne qu'à moitié. Et réponse de Macron, est-ce que ça vous a plu Oui, non, non. Bon, bah je suis désolé, hein, là c'est un peu comme euh, en musique, les blanches qui l'emportent sur des noirs. Bon, bah là je suis désolé, euh, les, les deux non euh, l'emportent sur le oui, hein, écoutez bien. Mais non, est-ce que non, ça vous a plu de tourner cette vidéo avec nous Ouais. Non, non, c'était. D'abord, merci. Oui, non, non. Donc, en fait, non, ça lui a pas plu. Ça commence à être fatigant. On voit d'ailleurs qu'il est mal à l'aise sur sa chaise en, en plastique. Il a déjà là. fait l'année dernière un super truc pour l'hôpital. Là, pour les gestes variables. Donc, ah, ouais. voilà. Après, je pense que vous les avez fait venir parce que. C'était sans doute l'un des trucs les plus fous à faire. Bah pas du tout, ça s'est organisé. Vous imaginez bien qu'un groupe va pas rentrer dans l'Elysée à l'insu du maître des lieux, tout ça est ridicule. Et je souhaitais simplement vous montrer à la fin, à mon avis, ce qui est le plus raté de la prestation, mais c'était lié à la, à la tension grandissante. On voit que Macron était de moins en moins à l'aise tout au long de la prestation, alors que eux étaient, étaient de plus en plus. Les courbes, si vous voulez, d'indolence et de confiance en soi se sont inversées. Macron est arrivé très à l'aise et finalement euh, par incapacité à les re ou par timidité, je dirais presque, par pusillanimité à il a hésité à les recadrer à plusieurs reprises et à la fin il s'est je pense trouvé cringeant, euh, désolé pour l'anglicisme mais euh, là pour le coup euh, c'est un des exemples où je trouve que en anglais c'est plus performant et, et eux au contraire sont arrivés comme ça mal à l'aise en simulant l'assurance qu'ils n'avaient pas du tout et par contre sont sont sont, sont très à l'aise à la fin et, et je voulais vous montrer que ils ont tenté de lui extorquer un abonnez-vous, ce que j'aurais également tenté. Et, et lui étant fatigué et mal à l'aise, il n'a pas vraiment joué le jeu, donc ils ont coupé un morceau de phrase pour lui faire dire « Bien souscrivez un abonnement. » C'est totalement raté. Et, et pour moi, il vaut le au revoir de Giscard. Bien au revoir. Un je crois que c'est Pierre-Yves qui nous avait dit en, premier, en début de mandat de Macron que c'était le nouveau Giscard. Ben là, ça se, ça se confirme. Bref, que vous ayez apprécié ou pas l'intervention de Macron, remerciez la vidéo d'un pouce parce que j'ai fait le travail comme d'habitude. Pour plus de vidéoscopie, ben, il faut s'abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous pointe du doigt la playlist vidéoscopie que vous avez maintenant, le loisir de partager, sur laquelle vous pouvez surfer. Enfin, choisissez votre vidéoscopie préférée là en cliquant au bout de mon doigt.